Je ne sais pas encore si la transparence gage d'excellence, mais en tout cas, elle permet de faire ça le comble. Le deuxième rendez-vous digital de Pôle emploi a réuni 135 acteurs de l'emploi et du digital au hub de BPI France, partenaires d'emploi store, intrapreneurs, start-up, pour qui la transparence se décline diversement. La transparence dans les organisations, c'est l'accessibilité et le partage de l'information. À Pôle emploi, elle est essentielle et bien avancée. Et ça a été pour nous extrêmement important de passer d'une culture un peu appuyée sur le même à une culture beaucoup plus ouverte. que Si on n'est pas très très innovant dans les mois et années qui viennent, on n'intéressera plus les jeunes générations. Effectivement, je ne me vois pas travailler dans une entreprise qui ne mettrait pas en avant la transparence. La transparence, elle crée de l'autonomie. La bonne formation, c'est la mise en transparence des taux de retour à l'emploi par formation. Et on lance un OTA qui est en fait le trip advisor de la formation, euh, faire en sorte que les demandeurs d'emploi s'expriment eux-mêmes euh, sur la formation qu'ils ont reçue. Dans le domaine du recrutement, on avance. Donc là, il y a un autre niveau de transparence aussi, puisque je sais un peu mieux qu'avant, qui j'ai en face de moi dans le cadre du process de recrutement. Désormais, les candidats peuvent savoir si l'employeur s'intéresse réellement à eux. C'est aussi un exercice difficile être en transparence, ça induit d'être extrêmement clair sur les messages, de former, de faire grandir tout le monde à la même vitesse, au même niveau. Je vous dit même qu'on se grandit et qu'on a une sorte de dignité à expliquer ce qu'on fait. On chemine vers l'expérience, vers l'excellence, quand on accepte comme ça d'entrer de, en dialogue. La transparence, en tout cas des données, des codes et des décisions, je pense que ça peut être un incroyable levier d'excellence. Ça nous a amené à nous développer sur de nouveaux secteurs, de nouvelles cibles. La transparence à Pôle emploi, c'est le programme valorisation des données. On a vraiment une volonté d'appuyer ce, ce programme sur l'innovation collaborative, sur l'open innovation. Quant à l'excellence, me direz-vous, c'est bien grâce à la communauté des développeurs de l'Emploi Store que nous y œuvrons. Et c'est au regard de leurs attentes et leurs besoins que nous définissons notre trajectoire d'API. Une dizaine d'API sont encore livrées en 2017 et des services comme La Bonne Formation, Massigogne, Monkeytai utilisent déjà les API existantes pour enrichir leurs services. Le PE Connect est je pense l'une des, euh, des meilleures choses qui pouvaient arriver pour promouvoir l'innovation aussi bien en matière de ressources humaines que d'emploi en France. Deux nouveautés sur Emploi Store, une nouvelle homepage et un moteur de recommandation en bêta qui deviendra apprenant dès le mois de septembre. Les data scientists de Pôle emploi sont en train de mesurer tout ce qui se passe sur ce moteur de recommandation pour qu'ensuite en septembre les recommandations soient plus précises et qu'elles prennent en compte la navigation et ce que font les gens sur les services. En conclusion, Rénal Chapluy rappelle le support de transparence qu'est le pitch à pôle. C'est la capacité que n'importe qui puisse venir présenter en fait son offre de service innovante, qu'on puisse, dans une logique de redevabilité, lui dire ce qu'on en pense et être capable du coup d'en faire quelque chose. Un rendez-vous qui se termine par un temps de networking et d'échange, en toute transparence.